Grosso modo, développer une application, gérer des vues avec son storyboard, avec son layout de VFL, rotation des terminaux, les effets un peu spéciaux, la gestion structurée avec des hiérarchies de vues, des affichages adaptés pour différents types de vues. Vous maîtrisez la délégation et puis plein de gadgets, la géolocalisation, les cartes, les appareils photo, l'album photo, le carnet d'adresse, la localisation linguistique, l'accession au capteur, touch, multi touch, de l'audio et de la vidéo dans vos applications, vous maîtrisez les notifications et l'accès au réseau. Et bien il reste encore un petit quelque chose à voir. Qu'allons-nous voir donc Et bien euh, il existe une norme qui s'appelle Zeroconf, qui permet de faire euh, des réseaux sans configuration et c'est implémenté sous forme d'un protocole qui s'appelle Bonjour dans, euh, enfin par Apple et donc on va pouvoir faire du pair-à-pair. -pair. Donc on va aborder ce sujet. Puis ensuite nous verrons la gestion des préférences de l'application, ça c'est très très confortable, c'est un plus pour vos applications. On s'intéressera également aux données persistantes. Jusqu'à présent euh, on ne stockait rien et en particulier euh, quand on a fait un jeu euh, c'était à la fin du, du, du premier MOOC, là, le, le jeu euh, avec euh, le, les astéroïdes et eh bien on ne pouvait pas stocker les scores parce qu'on n'avait pas de gestion de données personnelles. On va voir ça maintenant et puis le réseau a un complément sur la gestion de données structurées qui est l'analyse de flux XML et on le verra également cette semaine. Je vous remercie de votre attention à bientôt.